Nous lui sommes reconnaissants parce que nous pouvons aujourd'hui aussi être là, mais comme nous l'avons prié et aussi nous avons désiré avoir aussi une semaine comme celle-ci où nous pouvons nous retrouver pour avoir la communion avec le Seigneur, afin de pouvoir nous préparer pour l'entrée dans cette année nouvelle qui va commencer. Nous voulons réellement que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce. Nous voulons que pendant tout ce temps ici, que le Seigneur puisse nous parler, qu'il puisse disposer nos cœurs et qu'il puisse aussi agir effectivement pour que nous entrions aussi dans cette année nouvelle avec un, un nouveau départ aussi avec le Seigneur. Dans la marche avec lui, pour que nous puissions vraiment être habillés davantage, et que Dieu manifeste réellement sa pleine volonté dans notre vie, et que réellement que aussi le don que Dieu a eu à pouvoir manifester dans les scènes écritures soit aussi manifeste parmi nous, et aussi dans notre vie, et dans la marche aussi avec le Seigneur. Lorsque nous approchons de Dieu, il faut aussi que nous puissions avoir aussi des requêtes dans notre cœur et demandes aussi que nous voulions que le Seigneur fasse aussi pour nous. Parce qu'il a posé la question à Batimé Que veux-tu donc que je fasse pour toi ?» Donc nous devons réellement être sûrs que nous avons dans notre cœur les désirs et les demandes aussi auxquelles nous voudrons que le Seigneur puisse nous satisfaire aussi. Et cela parce que nous le demandons selon sa volonté parce que nous désirons davantage nous approcher de lui, et nous voulons vraiment prendre aussi le temps pendant cette semaine, nous préparer pour que le Seigneur, notre Dieu, trouve aussi son plaisir dans nous, dans chacun de nous, afin que nous puissions davantage grandir et croître aussi, parce que ce qu'il attend de nous, c'est que nous croissions aussi en, en sagesse, nous croissions aussi en esprit, pour qu'il nous confie effectivement aussi la responsabilité, comme un Père, Voir aussi réellement l'état de son fils ou de sa fille aussi, afin qu'il lui donne aussi les tâches nécessaires qu'il doit aussi arriver à pouvoir, aussi accomplir en assumant avec autant de responsabilités. Puisse le Seigneur nous apporter vraiment la grâce. Nous prions aussi pour que le Seigneur éclare aussi sa main, pour qu'il puisse aussi bénir et protéger aussi ceux qui sont aussi en chemin. Parce que beaucoup de frères aussi et soeurs voudraient aussi nous joindre aussi pour que nous puissions ensemble passer aussi ces temps et les moments dans la prière, Enfin, que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde aussi ses bénédictions. Ce que nous désirons, c'est qu'il puisse se résoudre aussi de pouvoir voir que nous revenons de tout notre cœur à lui pour pouvoir réellement le servir. Et nous voulons vraiment que les années qui avancent, qui nous aussi nous montrent l'approche venue de notre Seigneur, nous poussent encore davantage à ce que nous puissions nous approcher de lui. Et que notre vie aussi puisse être aussi examinée de manière à ce que nous puissions voir. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que le Seigneur voudrait réellement que nous puissions réellement arriver à pouvoir laisser de côté pour que nous puissions totalement être à lui? Puisse le Seigneur, notre Dieu, nous parler de telle sorte que nous puissions réaliser qu'effectivement, que c'est à nous certainement que Dieu s'adresse et que aussi à nous, effectivement, qu'il a aussi accordé la grâce d'avoir des dispositions que lorsque nous entendons et Sa voix et sa parole, nous puissions avoir un cœur ouvert pour pouvoir arriver à pouvoir accepter et, et aussi arriver à pouvoir agir aussi comme il demande, pas être comme de ceux-là qu'on appelle qu des, des auditeurs oublieux. Ils entendent et puis après ils oublient à certains moments, et puis après bon ils retombent effectivement dans la même marasme, et que Dieu nous accorde la grâce et de pouvoir entendre, nous nous efforçons de pouvoir réellement aussi nous adapter à ce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde la grâce. Nous allons prier aussi pour cela parce que c'est aussi le désir aussi de tout un chacun d'eux que le Seigneur puisse étendre la main pour que la route qu'ils vont prendre effectivement, qu'ils soient gardés et protégés et donc qui allons nous retrouver aussi ensemble avec eux, nous puissions véritablement nous réjouir ensemble avec eux et surtout aussi qu'ils puissent obtenir aussi de la part du Seigneur les désirs qu'ils avaient dans leur cœur à en ayant quitté chez eux pour venir en cet endroit, ils veulent aussi venir aussi retrouver leurs frères et leurs soeurs, qu'ils ont simplement l'occasion parfois de voir simplement par Internet, mais ils veulent aussi avoir la possibilité de pouvoir venir le voir, et avoir aussi la communion avec eux aussi, et c'est pour ça aussi que vos portes soient aussi ouvertes, pour aussi recevoir Amen. ceux qui viendront de loin comme de près, de manière à ceux qui puissent aussi avoir une communion avec vous, et que par vous aussi, ils puissent se sentir aussi être consolés, pour qu'ils réalisent aussi que Dieu leur a donné aussi des frères et des sœurs, et avec lesquels aussi ils doivent aussi marcher ensemble pour que ces jours-là, lorsque la trompette retentira, nous puissions être en Nous nous préparons réellement hein, à notre départ parce que nous savons que le départ, le retour à la maison est, est aussi proche. Et nous savons que le Seigneur, notre Dieu, nous a accordé la grâce de ce que nous puissions regarder et voir effectivement aussi le signe qui sont aussi euh, des signes avant-coureurs. Hein, avant que euh, les temps ne puissent arriver à pouvoir certainement s'assombrir. Vous vous souvenez dans les scènes d'écriture, le Seigneur a dit, et dans, dans, dans la, dans la livre de Matthieu, je pense, au chapitre 25, il dit Ils seront jetés donc au terreau, il y aura de pleurs et des glossements dedans. Donc, ce serait effectivement des de temps qui seront des temps terribles. Mm. Vous savez, ce ne serait pas comparable à tout ce qu'on peut voir là-bas, les guerres où on voit les genoux. Ce serait les temps aussi douloureux, les temps les plus difficiles. Vous savez, et c'est ce que le, le, le, le Seigneur parle effectivement aussi dans, dans, dans les scènes d'Écriture en, en, en rapport avec cela par la bouche de, de, de l'apôtre Pierre, qui démontre effectivement comment les choses seront, et même dans livre d'Apocalypse, effectivement, comment les, les choses se passeront lorsque la colère de Dieu, parce que maintenant nous sommes dans, dans un temps merveilleux. Un temps aussi euh, de, de joie et de reconnaissance à l'endroit de ces dieux. Et c'est un temps dans lequel, effectivement, l'Écriture nous parle avec beaucoup d'invitations de, de, de, de, pour que nous puissions réaliser cela dans l'Ésaïe, je pense, au chapitre 57. Et si vous connaissez l'écriture, mais je voudrais le lire avec vous, l'Ésaïe au chapitre 57, je pense que c'est cela qui, il est écrit ici, le verset, euh, le verset 6, ou c'est le verset 6, il dit. « Cherchez donc l'Éternel pendant qu'il se trouve. » Amen. Amen. Amen. C'est là vraiment, une, une invitation et aussi réellement qui nous montre dans la parole une ouverture, en fait, que le Seigneur a ouvert, parce qu'il y a un temps, parce que ce même Dieu se cache aussi. Et vous savez, lorsque, lorsque Saül a eu à pouvoir rejeter les instructions du Seigneur, effectivement, pour prendre effectivement, ce que le peuple lui disait, en fait, de pouvoir plaire plus aux hommes qu'à Dieu, Lorsque le seigneur l'a rejeté la bible dit que ça a tout fait il a cherché par les terrains les jurys, mais les, il a cherché par tous les moyens il dit que, il a dit à, à, à, à, à, à, à je crois c'était à, à, à, samuel, à samuel je pense que dans le livre de, de samuel je comptais le trouver hein, je crois qu'il il, il, il a fait référence à cela lorsque il cherchait je crois que lorsqu'il est allé voir la, la, la, la sorcière effectivement, pour lui le révéler effectivement la, la situation est, est là. Effectivement, il, il a demandé à ce que, euh, si je vois que c'est dans ce chapitre 29, je suppose, c'est cela de 1 Samuel chapitre 28. Euh, je crois que c'est euh, cela. 1 Samuel chapitre 28. Chapitre 28. Merci. Je, je dois prendre. Alors je peux peut-être prendre un peu plus loin. Verset 4, il nous dit ceci, donc 1, 1 Samuel 28, verset 4, il dit, ⁇ Le Philistin se rassemblèrent et vint camper à Sunène. Saül rassembla donc tout Israël et il campèrent à Giboa, à la vue du camp des Philistins. Saül fit saisi donc de crainte, un violent tremblement s'emparant de son cœur. Et Saül consulta l'Éternel et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par des rimes. Ni par les prophètes. Donc, cet homme a eu à pouvoir chercher, les... alors qu'il était dans une situation d'angoisse, effectivement, parce qu'il a vu les Philistins, en militaire qui étaient là, venus, qui ont Alors, il a commencé à chercher l'éternel pour savoir ce qu'il pouvait faire s'il l'éternel était avec eux. Il a cherché, nous le disons encore ici, il dit Salut, construit l'éternel, l'éternel répondit point, ni par les songes, ni par le rime, ni par les prophètes donc il a cherché l'éternel d'une manière qu'il prenait que, que, par tous les moyens et le Seigneur ne lui a pas donné ni un signe ni une réponse et pourquoi il a dit Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve c'est la grâce mon frère et ma soeur que, qui, qui est réellement manifestée à l'égard des hommes à ton endroit à toi, à l'endroit de quiconque effectivement qui peut avoir la soif de pouvoir réellement aussi que c'est Dieu dont la Bible parle, oui, c'est réellement aussi, agir aussi à son endroit. Et ceci est vraiment le temps favorable, le temps où nous pouvons les chercher, puisque le Saint qui Oui, on peut dire effectivement que, oui, mais mon frère, mais c'est dans l'Ancien Testament. Mais oui, mais effectivement, tout cela, les promesses qui ont été dites, effectivement, dans l'Ancien Testament, c'est vrai que nous lisons ici au chapitre 55, et si nous prenons au chapitre 49, effectivement, mais a encore les classismes ici, au verset 8, il dit, « Ainsi parle l'Éternel, au temps de la grâce, j'étais exaucé au jour du salut, j'étais secouré. » Amen. Donc ce sont les temps qui sont réellement favorables. Vous connaissez, dans 2, 2, 2, 2 Corinthiens chapitre 6, on le rappelle en disant, voici donc le temps favorable. Amen. Donc c'est le temps pendant lequel, effectivement, où le Seigneur notre Dieu se laissé trouver par quiconque le cherche de tout son cœur. Donc si nous sommes aussi rassemblés, nous avons décidé que pendant cette période ici de la semaine, nous voulons avoir des réunions, nous devons prier pour que le Seigneur, notre Dieu, nous fasse grâce. Amen. Que nous puissions vraiment aussi avoir des expériences avec lui. Amen. Et que pendant cette semaine ici, que nous puissions vraiment nous approcher davantage au Seigneur pour que nous nous préparons vraiment afin fait qu'il fasse quelque chose et qu'il, comme il avait dit, qu effectivement que... Il se laisserait trouver, serait se laisse aussi trouver par le cœur qui désirait l'avoir. Et pour que Dieu se laisse trouver aussi à toi, il faut que tu approches de tout ton cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, il dit, je me laisserai trouver. Amen. Amen. Et, et si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie et prie et cherche ma face, je n'exaucerai de si. Donc, le Seigneur, notre Dieu, dans ce temps dans lequel nous nous trouvons, est vraiment disposé à pouvoir aussi se laisser trouver et aussi à pouvoir aussi manifester qu'il est toujours présent. Et, et quiconque réellement, et c'est aussi le Seigneur de l'Église à venir, quiconque cherche, il va trouver. Et c'est lui qui frappe, effectivement, on ouvre à celui qui frappe. Alors si nous sommes réellement disposés à pouvoir réellement chercher la face du Seigneur pour que le Seigneur nous parle, le Seigneur nous réponde. Et c'est merveilleux de pouvoir croire que dans les scènes d'Écriture, nous, nous avons bien lu en attendant que la Bible dit que et cet homme ici a cherché le Seigneur par des songes. Et ce qui veut dire qu'effectivement que Dieu parle aussi par des songes. mais d'une manière aussi claire et précise. Et cela est écrit aussi dans les scènes d'Écriture ici, dans le livre des actes, je pense que c'est cela, au chapitre 2, ça, je crois que ce que je Acte chapitre 2, verset 17, Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos veillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront ainsi de suite. » Donc effectivement, nous réalisons aussi que nous sommes dans le temps. Et c'est le temps, effectivement, où Dieu, notre Seigneur, a répondu, effectivement, en abonnant son esprit, sur celui, effectivement, qui désire. Parce que quand on sait effectivement l'importance de cela, le Seigneur vient. Et alors maintenant, Dieu aussi nous parle par les choses, des choses qui sont des choses qui viennent de Dieu. Pas des choses qui viennent effectivement de notre pensée. Parce qu'il y a aussi des choses qui naissent aussi à cause de nos pensées, effectivement. Et comme nous l'avons aussi à pouvoir entendu l'autre fois, les erreurs que nous commettons, ce que nous avons toujours peur, et oui, peut-être c'est toujours, parce qu'on met toujours l'ennemi avant Dieu. Il faut toujours laisser Dieu, parce que Dieu aussi il utilise cette canal, effectivement, de voir aussi parler aussi à son peuple. Donc, par les choses, Dieu peut aussi nous parler, voilà, il y a telle chose, effectivement, utilisant la personne, mais les choses qui sont des choses qui sont des dieux, mais ils ont un caractère tout à fait différent. Amen, Amen. Donc effectivement, ils nous conduisent à pouvoir. C'est pourquoi, c'est pourquoi les sujets de rien. Quand quelqu'un vous dit directement, parce que vous n'avez même Amen. pas l'esprit. Vous n'avez même pas dit ça vous n'avez pas dit oh je ne sais pas, vous croyez que vous pensons que ce n'est pas des dieux. Non, Dieu n'est pas établi pour juger ça. Amen. Donc, quand nous sommes des dieux, que nous avons l'esprit de Dieu, nous ne précipitons pas à répondre à n'importe quoi. Nous avons d'abord parce qu'il n'y en a qu'un de Dieu. Je ne veux pas dire qu que je suis contre ce n'est pas de des dieux, mais tu dis le contraire. C'est pas bon, bon. Donc il faut d'abord être dans la condition juste. Amen. Remarquez très bien, frère. Ce n'est pas le qui qui va. Oh oui, je la connais, c'est des dieux. Comment peux-tu dire Tu, tu n'as même pas le moi des esprits pour savoir si c'est des dieux ou pas. Donc, il vaut mieux que je reste tranquille. Là, simplement, si c'est des dieux, alors Dieu est créé encore davantage. Amen. Comme au temps où on a des cadestas, je pense que c'était lui, il a eu son songe. Vous vous souvenez, non ah, et, et, et ce qui est un peu compliqué avec lui, c'est qu'il avait oublié. Mais les magiciens, et j'aime bien cela, je ne vais pas rentrer dedans, mais j'aime beaucoup cela. Parce que, vous savez, les gens assis à facilement dit, parce que quand vous avez réveillé, vous avez dit quoi et le, La mère, oh oui, ça veut dire ça, ça, ça. Donc, on essaie de pouvoir un peu interpréter. Quand vous dites effectivement. Mais là, maintenant, il dit, j'ai oublié le son. Et si vraiment l'interprétation que vous avez est vraie, effectivement, alors si vous me faites connaître le son, sur et certain que je serai sûr, que l'interprétation est si vraie. C'est là qu'ils étaient pour c'est vrai On peut n'est pas C'est-à-dire que quelque chose qui vient de Dieu, Dieu est capable de voir si nous aussi la compréhension. Donc, nous devons Amen. certainement aussi à avoir la crainte aussi de. Dieu et comme nous l'avons entendu ici, pourquoi est-ce que le Seigneur il ne le fait pas parce qu'en fait, effectivement, nous avons des frères nous-mêmes la peur de qu'est-ce que les autres diront vous ne vivez pas pour ce que les autres vont dire vous vivez pour ce que Dieu va faire avec vous et ce que Dieu dira de vous et les dons que Dieu donne effectivement c'est pour l'édification du corps et si Dieu veut parler par prophétie eh bien, le Seigneur, notre Dieu, est capable de pouvoir utiliser un corps. Le problème, c'est que quand Dieu vient frapper pour que cela puisse se manifester, le corps traduit, c'est la peur, effectivement, qui fait que, bon, ben, pourquoi Parce que bon, l'un dira, l'autre dira. Non, c'est pas le problème de la communauté, c'est le problème de Dieu. Quand on se consacre à Dieu, eh bien, Dieu saisit la personne. Ah, et comme, effectivement, vous avez remarqué, frère, un, je crois que je n'avais parlé l'autre fois aussi. C'est parce que pendant ce temps-ci, nous devons nous consacrer à Dieu et laisser le Seigneur utiliser les canaux qu'il veut. Vous suivez Amen. Car n'importe quel canal qu'il voudrait effectivement que le Seigneur se sente libre. Amen. Et pouvoir aussi parler parce cela, montrant effectivement soit par des sons, soit par des visions, soit par des prophéties. Au cœur, le Seigneur... Alors, voyez-vous, hein, et toutes ces choses-là marchent vraiment avec l'esprit. Il dépend aussi, vous savez, le Seigneur est à Il y a une chose que nous devons aussi arriver à pouvoir comprendre. Les dons et les appels de Dieu, c'est que, ben, que, on ne sait pas qu'on le reçoit, mais en fait, avant que nous venions, Dieu a placé, il a placé quelque chose à nous qui fait, pendant l'exemple effectivement, parce qu'il faut que nous puissions comprendre que cet homme que nous connaissons tous, le fois banal quand il était encore touché, il n'était même pas croyant. Vous voyez, non Il avait des visions. Il n'était pas croyant, mais il a fait des visions. Donc effectivement, quand il a vu, il a compris maintenant que Dieu lui avait donné un canal par lequel, effectivement, il voulait utiliser. Donc effectivement, Dieu avait tout un chacun de nous. Vous pouvez vous penser, frère, à ça, ça Je voudrais que vous compreniez cela. Les saintes Écritures nous parlent, il a dit d'abord, lui même ici, dans le livre des actes, il dit, oui, il est bien. Donc, ce jour-là... Effectivement, ils le sont dit, on a traité, c'est des gens qui on ne comprenait rien du tout. Mais il a dit non, non, non, nous ne sommes pas ivres. Acte chapitre 2, il dit nous ne sommes pas ivres. Verset 14, il dit Alors, Pierre se présentait avec les onze éléments à la voix. il dit leur parlant en ces termes Hommes juifs et vous tous qui jouez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Amen. Amen. Et c'est ce, ainsi que, effectivement, que quand la question a été posée au homme frère qui est fait au nom, Pierre a dit répandiez-vous et que. Je... Ça s'est tenté. Répandiez-vous, c'est de vous baptisés au nom de Christ pour les pardons de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mon frère et ma soeur, quand les... vous savez d'abord comment les choses se passent, non Il y a donc trois étapes, hein. La dernière étape, c'est la sanctification par la foi. Deuxième, c'est la sanctification, n'est-ce pas Mais, alors, mais non, et, et, regardez très bien, frère. Pourquoi est-ce qu'on doit sanctifier un vase Est-ce que vous savez pourquoi on sanctifie Si je n'ai pas besoin de ce que tu n'es pas, tu ne peux pas en chercher pour les prendre. Donc, je sanctifie, j'ai d'abord ramassé la signification, non Amen. Pourquoi Parce que j'ai un besoin. Amen. Et que, que Dieu te bénisse, mon frère José. Et là, quand j'ai pris cette chose-là, j'ai savais qu'il était utile pour moi, pour qu'il serve à quelque chose. Donc, je l'ai ramassé, je l'ai maintenant nettoyé, pas pour le mettre dans ma vitrine. Donc, je nettoie parce que je veux l'utiliser. Donc, quand tu as le Saint-Esprit, il y a une action de Dieu en toi Amen. Je suis bâti du Saint-Esprit, gloire à Dieu, je Amen. je veux. Non Dieu doit travailler avec toi. Il peut te parler par des songes, par des visions. D'une manière ou d'une autre, Dieu devenir un instrument. Hommes et femmes, oui, frère. Pas seulement les prédicateurs. Chaque croyant qui réussit le baptême du Saint-Esprit devient un instrument. Alors pourquoi Dieu vous doit te remplir, frère Ou soeur La Bible dit même, hein? Mon fils et mon fils profitent. Donc, Dieu, quand il remplit et qu'il donne effectivement le Saint-Esprit, il y a une action. Mm -hmm. Pourquoi on peut pas être mort là J'ai le Saint-Esprit, mais je suis toujours partout. Mm -hmm. cest que si je l'ai, il y a une action. Amen. Donc, je sers Dieu. Mm -hmm. je veux pas vous remarquer comme nous l'avons entendu, chaque frère et chaque soeur qui vient de l'Assemblée, il vient pas simplement pour être au depuis 1840, je m'assieds pour tu viens pour entendre, pour prendre part. cest à que quand il s'agit de l'œuvre de Dieu ici, chacun de nous prend part. Seigneur, qu'est-ce que je t'apporte Je suis dans l'assemblée, j'ai prié, j'ai chanté, il m'a parlé. Qu'est-ce que je lui ai apporté, moi Il y a quelque chose, je dois apporter parce qu'il y a dans mon âme, tu dois faire pour Dieu. Je suis en train de faire quelque chose. au chanter, ou Amen. je ne sais pas, mais il y, a, il y a quelque chose qui brûle en moi. Amen. Je dois prendre part ça c'est parce que Dieu t'a choisi et qu'il a placé son esprit en toi qui vit, qui bouge il ne peut, peut pas te laisser tranquille non, dans l'assemblée des dieux frère, c'est vrai ça, il est là debout bougeant parce que ça ne peut pas il dit mais je vais continuer pourquoi? parce que la vie qui est en toi il doit donner la soif à celui qui est à côté de toi s'il est de marbre, ta chaleur là elle va pas faire fondre le marbre. quand il te voit bouger, je t'entends moi je m'approfondis. Mais alors tu vas. Et quand on commence, parce que là, la chaleur fait fondre la glace. Oui, Alléluia. la vie est toi. Mais même quand on a pris la ciment avec la vie on a mis la pierre dessus. On dit toi, tu vas pas sortir. Oh là là là là là là. Oh, même si la pierre est tellement grande, elle hein, va se battre, elle va se battre, elle va se battre Et puis elle va sortir. La vie, la Amen. vie, la vie. S'il n'y a pas de vie, il n'y a rien qui se passe. Amen. Donc, quand Dieu place là en toi, ce que Dieu te veut. Amen. Parce que tu deviens serviteur ou servante.